Tu as besoin d'avoir plusieurs cibles, une cible quotidienne. Un grand objectif, par exemple, je veux monter le mont Everest. Ok, d'accord. Je veux faire cette course à pied, ce marathon. Ok, d'accord, pour ne parler que de, de, de projets physiques, sportifs. Mais tous les jours, je vais peut-être commencer à courir. Je ne sais pas, la, ma cible aujourd'hui, c'est de courir 3 minutes. Voilà. Mais je ne comprends pas, Franck, tu dis de courir le marathon, mais aujourd'hui, tu commences par 3 minutes. Ah, ah, ok. Eh bien, c'est ça que permet euh, cet agenda 110. C'est de vous trouver, de vous focaliser sur une seule cible à chaque fois.